Salut à tous, cette vidéo est un reupload d'une ancienne vidéo de la chaîne du Molessi que Jessie et Jess et Léa ont décidé de suspendre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, qui sera sur euh, les logos ouais, la numéro 2. Deux. Voilà, l'abonné euh, a pu terminer et faire euh, ben, la suite. Hein. Comme il me l'avait dit, comme vous l'avais je vous l'avais dit aussi. Et comme promis, ben, ça va arriver dans un instant. Es-tu prête je suis prête, j'ai mis mes lunettes pour bien voir là, pour bien déchiffrer les bons, hein, les mauvais logos. Alors, pour ce premier logo, c'est parti. Alors, quel est le euh, bon logo à ton avis Moi, je dirais que c'est le logo de Pepsi devant. Bon. Oui, bah oui, bien sûr, bah oui, c'est Pepsi, <rire> je, je te confirme que, que c'est Pepsi. Je sais pas, mais celui de gauche, il m'a l'air bizarre comparé à celui de droite. Je vois, pourquoi... je vois plus la vague blanche, genre qui fait comme ça. Je sais pas. Attends, je sais plus à quoi ça, ça, ça ressemble. Mais en fait c'est les mêmes couleurs et tout. Il aurait dû rajouter une lettre pour savoir. J'aurais dû être simple. Un P dans l'un, un S dans l'autre, c'est ça. Et moi je dirais celui de gauche est juste. Ah, moi je dis que c'est une droite. c'est de droite qui est juste. Verdite. Eh bien ah, j'avais juste... Ah bah je vois pas de Pepsi Un même point même pour moi. Pourtant, Attends. la Lacoste. Attends, je vois pas la différence là. Ah si il y en a, il a plus de points que l'autre. Hum, mmh non. Ah si, ah ouais Et bah tu bah bah dis que si c'est celui à de gauche ah, Gauche là ouais. Droite là Moi je dis si c'est celui de droite le vrai Le vrai c'est que là a beaucoup de points Ouais je sais pas la tri, il y a trop de points ça, ça fait bizarre Ah ouais, je sais pas En vrai, je, je sais pas, pas. Après tu sais que les t-shirts de la Lacoste ils ont des, des points Là peu... ah, t'as juste Bravo, ah, un voilà. point pour les A Merci, un point voilà. pour les A <rire> C'est vrai quoi, ouais, ça faisait beaucoup trop de... Ouais C'est vrai je suis forte. Hein. Quoi Il y a eu un bug là. Bon bah, l'abonné, tu verras ton bug dans ton diaporama que tu as fait. Ah bah d'accord. Ah ok. Bon bah moi je dis celui de gauche. Hein. Alors Google. Euh, goulou goulou. Dans tous les cas, tu peux avoir les deux, mais c'est celui de gauche qui est juste. Je pense qu'il y a plus de rouge, ouais, dans Google que de jaune, à mon avis. Ouais. Après, tu sais, des fois, chaque jour, tu as un nouveau truc de Google qui apparaît. Des fois, enfin, des, pas peut-être pas ouais. tous les jours, tu sais, quand tu as des ouais, événements et tout comme ça, tu as des trucs qui changent. Mais euh, ouais, je pense que c'est sur de gauche. Je dis gauche aussi. Ok. Yeah, ouais, un ouais. point à chacune. Burger King, mmh, c'est sur de ah, gauche, le juste. Elle est où la différence Le truc bleu. Ah, ok. Ah, euh... c'est gauche. Euh, je mange jamais un burger king Je sais pas, ah, je sais pas tu préfères ouais, entourer le, le BK ou laisser vide le BK Ouais, voilà, ça, ça fait plus logique que ça aille vers le G à la fin, quoi. Donc je pense que c'est celui-là de gauche, ouais. Gauche, toutes les deux gauches Eh bah yes, un point chacune La logique veut que c'est ouais. ça. Oh, Twitter Ah non. bah c'est celui-là de droite qui est existe. T'as vu la différence ou pas Ouais, il y en a un y en a il y a là, qui a beaucoup d'ailes et que l'autre pas du tout Bah il y en a un qui fait plus vrai oiseau et l'autre qui fait plus logo Donc logiquement c'est un logo, donc euh, celui droite Droite, droite aussi voilà. yeah, un Ouais, un chacune Mais trop forte Et on les connaît les logos C'était fini Et bah c'était déjà la fin, c'était hyper rapide Ok <rire> Une petite vidéo, je pensais pas qu'il y en avait si peu Je pensais qu'il y en avait une dizaine mais au final il y en avait si peu C'est pas, pas grave bah... Hein. Et bah tant mieux ça fera voilà. une courte vidéo. Comme okay. ça, vous pouvez retourner à vos occupations après. Exactement. Ou j'aime pas trop. Voilà. Et bah, ben voilà. Au final, ouais. on a eu pratiquement, enfin, pratiquement tout juste. On a quand même euh, ouais. eu quelques faux, je crois. Mais ouais, mais moi, c'est que les trucs que je connais pas aussi, là, les burgers qui. Mettez-moi McDo! McDo, <rire> tu fais avoir 100% juste! <rire> Pourquoi vous mettez du Burger King Pleure pas, tu mets du Burger non, King ouais, <rire> Tu mets du McDo, du KFC, c'est bon Et Pepsi, ouais, est on que... met pas les sous-marques euh, Mettez-nous du Coca-Cola Bah ouais, oh là oh. là <rire> Et ben bah, si jamais ça vous a plu, dites-le dans les commentaires, et si l'abonné est chaud pour faire une troisième partie, si Avec jamais ça vous a plu, si possible. Voilà, c'est très bien. Bon, ben bah, sur ce, là... on va vous laisser liker, commenter cette vidéo, et on et vous dit à la, à la prochaine, prochaine.